Salut et bienvenue. Dans ce petit tuto consacré à Inkscape, on va voir comment réaliser une mise en page, donc comme ceci, en utilisant donc l'outil texte, et puis quelques options ici, notamment euh, l'option encadrer, et puis on verra comment utiliser ici la fonction majuscule. Et puis quelque chose de très intéressant, c'est le sélecteur et CSS qui nous permet de déterminer des styles euh, sur certains objets. Pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner, voilà, donc là j'ai Créer plusieurs styles, dont le titre 1. Vous voyez si je clique dessus, eh bien j'ai les deux textes là qui sont sélectionnés et je peux comme ça changer tranquillement la couleur. Pareil ici donc pour le, le nom. Voilà, je clique ici sur les noms, je peux comme ça changer rapidement la couleur de ces objets. Et puis pour le pied de page, pareil. Hein, donc je clique ici, je change la couleur et puis je peux éventuellement réduire la taille euh, du texte. Vous voyez automatiquement les deux objets à une taille qui est changée. Alors, comment faire tout ça On va pour cela aller dans Fichier, Nouveau. Hop, je vais importer le modèle. Donc Fichier, Importer. Donc j'importe mon modèle qui sera téléchargé en bas de la vidéo. Je vais ouvrir, Incorporer. Euh, je vais mettre ça en 00. Vous voyez là, donc mon fichier, il est en X 0134 0134. Donc là on va mettre 0. On valide et en Y0. Voilà. Je vais faire apparaître ici la fenêtre objet. Voilà. Alors j'utilise la version Inkscape 1.1 alpha. Euh, dans cette version vous voyez on a les, les, les onglets et puis on a les, les fenêtres qui sont comme ceci et puis pour les supprimer il faut faire un petit clic droit et faire close tab. Donc Je ferme tout ça. Hop. Voilà, donc là on est dans la fenêtre objet, là j'ai le calque 1 que je vais tout de suite renommer en calque modèle. Voilà, je valide. Je le verrouille, je clique sur le petit plus et je vais rajouter un calque texte. Voilà, ajouter. Je vais maintenant importer mon texte. Donc je vais dans LibreOffice, j'ai mon texte qui est là, je sélectionne tout, CTRL A, copier, CTRL C. Je retourne dans Inkscape. Je clique ici sur l'outil texte, je clique, vous voyez il y a un petit curseur qui apparaît, et je colle CTRL V tout simplement. Voilà j'ai collé mon texte, je vais réduire tout de suite la taille de ce texte, donc je sélectionne tout, hop, et je vais euh, mettre par exemple ici à 12. Comme ça j'ai réduit la taille du texte, on voit que le texte ici est très très long. Alors pour réduire tout ça, alors pour me déplacer, vous voyez j'utilise la molette de la souris, je clique et je déplace comme ça dans mon document. Donc pour réduire on clique sur le petit losange et on glisse. Ce qui nous permet comme ça de réduire la taille du texte. Et on voit qu'InScape a créé un texte objet dans lequel il y a ce nouveau texte. Alors on va un petit peu organiser maintenant notre document. Je vais réduire un petit peu ça. Donc je vais séparer ici le texte pour avoir nom et prénom des deux auteurs. Donc je clique ici sur mon texte, je le duplique CTRL D. Voilà une première fois. Je double clique et je vais supprimer tout le texte qui m'intéresse pas. Hop. Je sélectionne l'outil Sélectionner et transformer les objets. Je duplique encore cet objet. Je duplique. Ctrl D. Alors pour zoomer, je clique sur la molette de la souris. Donc maintenant là, j'ai le prénom. Et en dessous, je vais mettre que le nom. Donc ici, je clique sur le prénom de l'auteur. Je mets au bon endroit ici. Donc je zoome. Alors il y a la possibilité de masquer le modèle, ou éventuellement on peut diminuer un petit peu l'opacité, alors du modèle bien sûr, on se met bien sur le calque modèle, et on réduit l'opacité, voilà. Alors dans cette version, vous voyez, quand je diminue l'opacité du calque modèle, eh bien, les, flèches, les flèches sont un petit peu grises, c'est dommage. Je pense que ce sera corrigé dans la version définitive. Donc là, je sélectionne mon texte, je clique sur la petite flèche, et j'appuie sur CTRL pour garder l'homothésie du texte, voilà, je le place correctement, parfait. Donc pour le nom, je clique ici, je le déplace. Alors je vais mettre le nom en majuscule, donc on va dans extension Texte, et on peut comme ça choisir Majuscule. On va mettre en Gras. Voilà, je vais un petit peu agrandir tout ça. Je vais mettre ça ici. Je clique, je glisse. De façon à faire correspondre ici le Y et le H. On voit que le C est un peu plus grand. Déjà, je vais changer, je vais le mettre ferré à droite. Voilà, et je peux augmenter la taille du C, je vais passer à 66. Voilà. Hop, je mets ça correctement. Donc maintenant, on va faire la même chose pour le prénom et le nom de, du deuxième auteur. Donc on supprime tout ce qui ne nous intéresse pas. Hop, hop, alors ce que je vais faire éventuellement, je duplique, donc j'ai, oh, je vais aller un peu vite, euh, j'ai sélectionné le prénom et le nom, je les ai dupliqués, ctrl D, et je les ai, dépl je les ai déplacés en appuyant sur ctrl pour qu'ils restent bien ici à l'horizontale. Je sélectionne maintenant Edouard ici, je copie, ou je coupe, ctrl X, et je colle, ctrl V. Pareil pour le nom Herman, je coupe, et je le colle ici. Ce qui me fait gagner un petit peu de temps. Par contre, je le remets en majuscule. Euh, texte, modifié majuscule. Voilà. Alors là, vous voyez, il m'a mis. Il m'a changé le C. Il ne l'a pas mis en. Voilà. Il y a un petit bug. Donc je sélectionne le H et je mets 66. Je recommence, je sélectionne le H et je clique ici, je mets 66. Voilà. Euh, on va sélectionner donc les deux prénoms, on va aller dans le sélecteur ici, on va cliquer sur le petit plus, on va nommer ça euh, titre prénom et on fait ajouter. À ce moment-là, InScape a créé un sélecteur titre prénom avec dedans les deux objets que j'avais sélectionnés. On va faire la même chose pour créer un titre non. À ce moment-là, vous voyez, là, je ne les sélectionne pas. On va les glisser dedans après. Donc là, je clique sur le petit plus. Je crée titre non, Voilà, ajouter. Et je vais glisser. Donc je clique. Et je clique sur le petit plus, ce qui permet d'ajouter mon texte dans mon style ici, titre non. Et même chose pour celui-là. Par contre, je n'ai peut-être pas la possibilité de renommer... Dommage. Euh, on va maintenant faire la, fabrique du la fabrication du consentement. Donc là, j'ai dupliqué. Donc une autre astuce, je clique et puis j'appuie sur l'espace. Ça permet d'aller un tout petit peu plus vite. Donc je supprime ce qui m'intéresse pas. Donc là, je vais créer le titre 1. Hop, Voilà. je sélectionne les deux objets je clique ici sur le petit plus je vais tout de suite les renommer j'appelle ça titre 1 j'ajoute euh, je vais les mettre en, en gras tous les deux donc ils sont sélectionnés j'ai appuyé sur T pour sélectionner l'outil texte et je vais passer ici en gras ou bold voilà je peux maintenant donc bien placer mon L ici à cet endroit là je clique sur la petite flèche et je glisse en appuyant sur CTRL bien sûr euh, on va éventuellement reprendre la longueur donc c'est 132 donc je copie je clique ici du consentement, je verrouille et je colle la longueur. Alors verrouiller nous permet de garder euh, l'homothésie hein, du texte. Si vous ne le faites pas, le texte s'allongera, mais il n'y aura pas d'allongement dans le sens de la hauteur. Voilà. Maintenant on va faire le titre 2. Hop. Donc de la propagande médiatique. Donc je supprime tout ce qui ne m'intéresse pas. Donc j'utilise hein, la barre d'espace pour dupliquer mon objet. Je sélectionne ces deux. Je clique sur le petit plus. Je vais l'appeler titre 2. Euh, J'en profite également en appuyant sur T pour leur mettre du bold. Donc comme tout à l'heure, je clique ici. Et puis j'agrandis. Alors j'ai oublié de supprimer médiatique. Éventuellement, ce que je peux faire, j'appuie sur T, puis je vais les aligner donc, euh, par le milieu. Euh, comme tout à l'heure, je sélectionne la longueur, je copie, et je la colle sur ce texte. Alors, on peut aligner ces quatre objets dans le sens vertical en cliquant là-dessus. On a ici la fenêtre Aligner contour qui apparaît, et on va cliquer là-dessus. De façon à ce que les objets soient bien alignés à la verticale. Euh, là c'est intéressant ce qu'on va faire, on va faire donc un encadré sur du texte donc pour cela je duplique ou j'appuie sur la barre d'espace. Alors pour utiliser la barre d'espace je sélectionne mon objet là, une fois sélectionné j'appuie sur la barre d'espace. Je supprime tout ce qui m'intéresse pas, je double clique pour entrer ici dans le texte, voilà, tout ça ça m'intéresse pas. On va tout de suite créer la, cette petite forme-là avec l'outil rectangle. Je clique ici sur le rectangle, je vais donc faire un rectangle. Je vais peut-être diminuer ici l'opacité, je fais un clic droit, je mets à 25, ouais, c'est pas mal. Je convertis cet objet en chemin. Donc Pour convertir l'objet en chemin, on sélectionne ici l'outil texte, euh, l'outil éditer les nœuds, pardon, et on clique ici sur convertir les objets sélectionnés en chemin. À ce moment-là, vous voyez, on a quatre nœuds ici qui apparaissent. Je sélectionne ces deux nœuds. Alors étant donné qu'ils sont bien à l'horizontale, on a ici juste les petites flèches euh, à l'horizontale. Et si elles n'y figurent pas, vous avez qu'à cliquer là-dessus. Voyez en cliquant là-dessus, vous avez les petites flèches qui nous permettent voilà, de, de réduire l'objet par sa base. Donc je clique ici sur la flèche et j'appuie euh, sur Shift pour le contraindre à l'horizontale. Et surtout pour que les deux nœuds se déplacent euh, en même temps. Mais avant de faire ça, je vais rajouter un nœud ici. Donc je sélectionne ces deux nœuds, je clique sur le petit plus. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Voilà. Je sélectionne les deux nœuds du bas. Je clique donc sur une des flèches et j'appuie sur Shift. De façon à avoir un, un petit entonnoir. Je vais descendre un petit peu ces deux nœuds là. Alors je Petite erreur. <rire> je clique sur l'outil d'éditer les nœuds. Je sélectionne donc les deux nœuds et je les déplace vers le bas en appuyant sur Ctrl, vous voyez, pour pour qu'il reste bien à la verticale. Euh, ouais, ça devrait être pas mal ça. Voilà. Euh, on va justifier ce, ce texte. Alors pour le justifier, si je double-clique, on voit ici que c'est en grisé. Alors il va falloir sélectionner tout le texte, donc CTRL A, le couper. Avec l'outil texte, on va faire une zone de texte. et On va pouvoir le coller maintenant et on va pouvoir le justifier. Donc je sélectionne tout et je clique ici sur Justifier. On va réduire sa taille, on va mettre ça à 14 par exemple et on va le placer en gras ou en bold. On va également augmenter ici l'espace euh, entre les lignes, l'interlignage, voilà. Je crois que ça devrait être bon. En cliquant sur le, lo le losange, on va un petit peu agrandir tout ça. De façon à ce que Postulat, voyez, apparaisse ici. On voit que là, il y a un petit problème au niveau du texte. Alors pour régler ce petit souci. Je vais vous montrer une technique, on va dans l'éditeur de texte et on va en fait identifier le problème. Donc ici dans l'éditeur de texte, je clique ici sur les balises, à chaque fois je les déroule en cliquant ici sur la petite flèche. Et on voit ici, au niveau de gérer, il y a un espace qui est particulier, qui envoie en fait un retour de ligne. Alors pour le supprimer, on se met là, on appuie sur suppre. Et voilà, on a réglé le problème. On aurait pu faire ça directement dans l'interface, mais ça permet comme ça de voir l'éditeur de XML. Donc ceci étant fait, on va bien placer ce texte ici. Voilà. Il me semble que le texte est un peu plus gros. On va mettre à 15 par exemple, voir si ça passe. Non, ça ne passe pas à 15. Bon, on va laisser à 14. Donc je sélectionne mon texte, je sélectionne la forme rouge ici, et on va dans texte et on fait encadrer. Et alors à ce moment-là, vous voyez, hop, mon texte a été encadré. Alors pour que ce soit plus visible, je vais un petit peu masquer ici mon modèle, ou plutôt, euh, ouais, je vais le masquer. Voilà, on va essayer d'agrandir un petit peu. On va passer à 14,5. Et non, 14. On va peut-être agrandir l'interlignage, voilà, donc là c'est bon, par contre ici on aimerait que l'entonnoir soit un peu, plus, euh, un peu plus fin vers le bas. Donc pour cela je sélectionne l'outil l'utilité les nœuds, je clique sur ma forme ici un petit peu rouge, comme tout à l'heure on va rajouter donc, un nœud en cliquant sur le petit plus, ou alors il y a le, le raccourci c'est Shift-I. Une autre façon de rajouter. Shift-I, vous voyez, j'ai rajouté deux nœuds qui sont bien à l'horizontale. Alors s'ils ne sont pas à l'horizontale, vous voyez, vous avez plusieurs flèches qui apparaissent. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc pour bien les avoir à l'horizontale, on a la possibilité également d'utiliser le ici, dans Aligner, Distribuer, en cliquant là-dessus. On peut aligner comme ça les, les nœuds. Et quand les nœuds sont bien alignés, vous voyez, vous voyez, on a le, les petites flèches comme ça. Donc on va pouvoir réduire. Voilà, et on va pouvoir même descendre ces deux nœuds en appuyant donc sur CTRL. Et on peut obtenir un, ce qu'on veut. Je vais peut-être réduire un petit peu ici, ou plutôt descendre en appuyant sur CTRL. On va jouer encore un tout petit peu sur l'interlignage, et puis c'est bon. On va mettre juste 7 par exemple, 8, ouais, c'est pas mal encore, on peut aller jusqu'à 9, ouais c'est pas mal. Allez on va dire que ça suffit, donc maintenant moi je ne veux pas que le petit truc rouge, là le, le petit objet rouge il apparaisse, on va tout simplement cliquer sur la croix pour enlever le fond. Je vais faire apparaître encore mon modèle et on va terminer donc par couvre-feu à gonne. Je duplique... Je supprime ce qui m'intéresse pas. Je passe ça en gras. Je crée deux objets, deux objets texte. Voilà, contre feu. La gonne. Alors, on va les aligner correctement. Par contre, là, si on les aligne, on est un petit peu gêné par le G. Alors, ce qu'on peut faire, on peut enlever, couper le G. En attendant, on sélectionne les deux objets, on les aligne. Et après, on rajoute le G. On le remet. Hop G. Et on va créer, ici, dans Sélecteur, un dernier sélecteur que je vais appeler Pied de page. Voilà, je valide puis je vais mettre une autre couleur verte par exemple. Je vais masquer le modèle. Rapidement on va pouvoir mettre les petites couleurs. Donc ici titre 2, on va mettre en vert. Et puis également je crois que les noms étaient en vert. Voilà pour ce petit tuto, euh, j'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.